Mais il y a aussi une autre manière, euh, euh, YouTube est très très bien organisé pour ça, mais ce n'est pas lui qui fait le travail, c'est vous qui devez faire ce travail. Donc, pour la playlist, la playlist, c'est vous, vous qui la créez. Bien entendu, euh, la playlist, elle est basée sur des tags, sur des mots-clés. Alors, les, les, les mots-clés, ils sont différents. J'ai oublié de vous dire quand je parlais de tout à l'heure de mots-clés, que les mots-clés, ce n'est pas seulement un mot. Ça peut être un mot, mais pour la plupart du temps, c'est un groupe de mots. Et là, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mots, etc. Ça, ça travaille, c'est-à-dire en moins de moins de dix mots. Euh, C'est ce qu'on appelle une, la longue traîne des tags. Euh, plus vous ajoutez des mots, plus vos, votre euh, votre tag est précis. Parce que comme, euh, co comment faire des vues sur euh, sur YouTube au lieu de dire euh, vues sur YouTube ou YouTube tout court, etc. Ou faire euh, des vues, voilà. Par exemple, bon, faire des vues, ça peut être un mot-clé, faire euh, vues sur YouTube, ça peut être un mot-clé, faire des vues sur un mot-clé, et puis, <coughs> comment faire des vues Alors, au lieu de faire cinq mots-clés comme ça, vous pouvez vous limiter seulement à comment faire des vues sur, euh, sur YouTube. C il, il va vous ramener toutes les formations sur les cinq possibilités que je viens de citer ici. Est-ce que vous avez compris ça, c'est très très important, je suis en train de ramener des choses que je connais, moi aussi, parce que quand quand vous faites, par exemple, des, des, des mots-clés, c'est pas comme ça, ça se fait ben, ça se fait pas comme ça. Moi, j'ai une technique très très très simple. Quand je prépare, par exemple, mon, euh, mon texte, bien sûr, le texte, il faut qu'il soit vraiment très très focalisé sur le, votre sujet, sur votre thème, et il faut pas raconter n'importe quoi, mais avec ça, je peux sortir des mots-clés de longue traîne dans mon texte. Je sais pas si je, je, je me fais expliquer, mais c'est vraiment quelque chose de très très important. Là, donc, vous avez ça, vous avez comment faire un bon montage vidéo sur sur Android, c'est clair et net. C'est pour ça que on peut avoir plus de... Pour, pour exploser. Pour les gens qui savent, voilà, je vais vous dire un truc, pour, pour les, les gens qui savent faire, euh, qui, qui, qui, qui, qui savent euh, bien sûr lire les informations, lui, il le dit, mais euh, on le voit pas. Par exemple, euh, ça, c'est quelque chose qui fait exploser vos vues. Je vous ai expliqué comment, euh, tout à l'heure, comment euh, j'ai vraiment décortiqué la chose. La même chose pour tous les autres. Donc, tous les autres, c'est... Euh, c'est ça, vraiment, c'est... Voilà. C'est tous tutos, montage, vidéo sur Mac. Vous voyez, c'est clair et net. C'est des tutos au lieu De dire tuto ou bien tuto montage, tuto montage vidéo, tuto, voilà. Il dit tuto montage, tout ça c'est des mots clés normal, euh, normaux. Euh, tuto montage vidéo sur Mac, pas sur PC ni montage sur euh, euh, montage euh, audio ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est très très clair. Et à travers ça, vous comprenez, euh, il faut euh, que vous analysiez quand même tout ça pour trouver les bons mots-clés. Et la playlist, là, vous voyez que il y a euh, la moitié qui est en noir et l'autre moitié qui est visible. Bien entendu, ça c'est un dossier, tout ça, c'est chaque euh, miniature ici, c'est un dossier qui nous annonce qu'il y a deux vidéos ici qu'il y a une vidéo ici, qu'il y a ce suivant, le, le tag 3 ici, 2 ici, etc. Alors, pourquoi ce, vous n'allez peut-être pas comprendre ben, Supposons que, bien entendu, vous cherchez euh, dans euh, le... Vous avez comme mot-clé comme, comme, comme, dans, dans, comme, vidéo euh, YouTube. Deux choses. Alors, il faut que vous créez un dossier pour vidéo. OK Au lieu de ça, c'est écrit seulement vidéo. Et un deuxième dossier où c'est écrit seulement YouTube. Donc, vous mettez YouTube à la place de. Euh, à la place de, de, de, de euh, dans un deuxième dossier. Et la même vidéo, créée euh, euh, vidéo YouTube, elle va se trouver ici elle va se trouver dans l'autre dossier. C'est pour ça que là, vous avez vous en avez deux, donc, euh, ce, ce, ce dossier-là, il comprend deux vidéos qui parlent à peu près de la même chose, ok Et là, il y, y en a qu'un, là, il y en a trois, etc., etc. J'espère que vous m'avez compris, si vous ne m'avez vous pas compris là-dessus, Dites-le moi, je peux, me, euh, vous le montrer autrement, ok? Et puis, euh, bien sûr, bon, quand on va se balader sur les, les autres, les playlists, elles sont partout. Alors, hop. Voilà, 6, 4, 6, 4, 4, 4, 3, 3, 6, 1, 3, 2, etc., etc. Les, les, les, comment dire? Les 152 vidéos que nous avons vues dans, euh, dans la partie vidéo, dans le, le menu vidéo, euh, ils sont là, ils sont là dans différents euh, dans différents dossiers. Et les 152 vidéos se trouvent dans tant euh, de dossiers que je vais compter sur vous. Il y en a 5 ici, 5 là, 10, 15, 20, 25, 30, 35 il y a 35 dossiers qui comportent toutes les vidéos de Juprel. OK Suivons, bien entendu, les mots-clés. C'est clair et net. Vous avez compris. Et puis, on, on fait la même chose, bien sûr, euh, bon, euh, je vais te retrouver euh, un, un truc qui est plus euh, fourni en vidéo. Par exemple, là, c'est les 10 des vidéos, par exemple, ici. Tout regarder, la même chose. Tout regarder, alors, j'ouvre une fenêtre, et je suis sur exactement ce que je vous ai montré, tout à l'heure, ah, bon, c'est un, c'est un monument, c'est un américain, un monument de... voilà, ah, voilà, j'arrête la vidéo, mais là, nous avons exactement la même chose que euh, l'autre, mais seulement pour la, le dossier que nous venons d'ouvrir. Vous voyez, pour les vidéos, il y a toutes les vidéos, et là, il y a seulement les 10, les 10 vidéos concernant les. Euh, je pense, comment filmer, comment filmer avec un, un, un smartphone. Ok Donc, euh, ben, il faut que, quand même que vous euh, arriviez à. Euh, vous organisez comme ça pour que vous euh, euh, bah les gens qui viennent chercher chez vous euh, vos informations tout ça ces gens qui vous suivent puissent quand même trouver une euh, euh, des dossiers bien organisés tout est organisé donc euh, euh, voilà